Bonjour, c'est Céline de 100%plaisir.com. Je vous propose de découvrir une recette du livre Green d'Ania Kassoff. Je remercie le passage NaturaSense qui m'a offert ce livre. Magnifique. Je l'ai reçu déjà, je me suis régalée des yeux. Regardez, regardez un peu ces photos. Regardez ce contenu. Mmh. Ça donne envie, hein? inscrivez-vous à ma newsletter parce que bientôt je vais vous en offrir un à mon tour. Je vous propose donc la recette des cookies aux éclats de fèves de cacao et aux raisins de Corinthe. Sauf que moi je les ai fait sans raisin parce que j'en avais pas. Voilà, regardez ça. Allez, c'est parti. Pour ces cookies, il nous faut de la farine de riz, de la farine de quinoa, de la farine de coco. Poudre d'amandes, du sel, de la poudre à lever, alors moi j'en avais pas, j'en je, ai pas mis, j'ai mis que du bicarbonate de soude, en en mettant un tout petit peu plus. De l'huile de coco fondue, du lait d'amande, du lait de coco, du sucre de coco, de l'extrait de vanille, pour ma part j'avais de la vanille en poudre, des éclats de fèves de cacao et des raisins de corinthe. Alors de ce côté là j'avais pas assez d'éclats de fèves de cacao. Et je n'avais pas de raisin de corinthe, donc j'ai pris des fèves de cacao, ce qui me restait, je les ai mixées, et j'ai mis avec euh, des pépites de chocolat, voilà, et une cuillère à soupe de, de cacao en poudre. Pour ma part, j'ai fait une adaptation de ces cookies aux éclats de fèves de cacao, des cookies sains et délicieux, de quoi se régaler